Pour qu'ils ils puissent faire leur, leur travail d'enquêteurs, de, de journalistes et traiter ces sujets chacun à leur façon avec leur angle. D'où l'idée de la plateforme sparknews.com où on agrège en fait tous les reportages, des vidéos sur des initiatives positives et à partir desquelles les journalistes peuvent s'inspirer pour faire des sujets. En fait, j'ai appliqué la méthode de la conduite du changement d'entreprise en fait où on a analysé les freins, cest pourquoi les médias ne parlent pas plus souvent des solutions. Donc ils pensent que ça ne se vend pas, ils ne savent pas où trouver les sujets. Ceux qui sont a priori convaincus n'osent pas sortir du bois parce qu'ils sont un peu ringardisés sinon. Et puis c'est des sujets qui sont plus difficiles à traiter.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 postent des, des, des vidéos qu'ils ont trouvées sur YouTube, CNN, TF1 ou ailleurs, ou Chamango ou d'autres. Et, euh, et donc ça nourrit comme ça la, la, base, la base de données de, de sujet. Moi, quand je vois des gens qui, qui, qui me disent « Mais euh, je suis resté sur votre site jusqu'à 3h du matin parce que j'ai découvert des choses incroyables que je ne connaissais pas euh, », ça c'est notre, euh, notre plus grande satisfaction. Et on peut peut-être aller euh, effectivement sur ce site comme on va visiter un musée <rire> d'une certaine façon, de découvrir tous ces chefs-d'œuvre qui existent dans le monde entier et, et encore une fois dont on ne connaît même pas 1% ou 2% de ce qui existe. Et un peu comme des archéologues, on peut aller chercher des choses qui sont enfouies ou qui sont cachées ou comme les chercheurs de champignons, on soulève un peu les feuilles et là on découvre des, des, des foyers de projets, des foyers d'initiatives, de, des foyers d'entrepreneurs sociaux, des foyers d'innovateurs. Qui change le monde. Ce qui était euh, surtout passionnant et, et même émouvant, en fait, c'était de voir euh, bah, tous ces suppléments sortir, qu'on a initié, qu'on a coordonné, mais chacun l'a fait à sa façon, donc c'était passionnant de voir comment chaque pays s'est approprié le sujet et l'a traité. Euh, en Italie, par exemple, bon, c'est le, le pays du design, donc ils ont fait un supplément très design, euh, très beau. Euh, et surtout, ce qui a été très fort, c'est qu'on a invité, en fait, euh, sur les 22 rédacteurs en chef, on en a invité 14, il y en a 13 qui sont venus, qui ont payé leur billet d'avion pour venir en France, pour faire un séminaire euh, de débriefing, dire dire bah, voilà tout ce qui était positif, voilà ce qu'on peut améliorer, euh, et puis de co-construction de la suite. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait après Donc on a décidé de faire une chronique mensuelle, au-delà de, du supplément euh, Impact Journalism Day euh, annuel, on va faire des déclinaisons aussi euh, pour la santé, pour l'énergie, pour l'eau, pour l'éducation, pour les femmes. Et puis, euh, surtout, on a décidé d'augmenter euh, à 40 pays. Et donc, en fait, finalement, le, le, le, notre communauté de rédacteurs en chef nous aide aussi à s'aimer dans le monde entier et, et à porter le projet encore plus loin. On a créé une petite famille, en fait, euh, qui s'est très bien entendue. Ils collaborent même maintenant sur d'autres sujets ensemble. C'est une aventure qui commence et qui ne s'arrêtera pas. <rire>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 dis mais c'est génial ce qu'ils ont inventé c'est formidable c'est ce pouvoir créateur des multiplicateurs des médias euh, qui m'a touché et je me suis dit comment on peut l'amplifier comment on peut aider les médias à aller encore plus loin le patron de la presse qui est le plus gros journal francophone euh, au canada qui est, qui est plus gros euh, même que, que le monde euh, nous a nous a dit avec spark news on se sent moins seul et ça ça a été vraiment euh, ça m'a beaucoup touché parce que je me suis rendu compte que même un grand patron de presse, il a besoin de sentir que même si lui il y croit, euh, il a aussi ses pères qui y croient, il y a d'autres personnes qui y croient, et du coup il peut y aller encore plus. Quand j'avais 14 ans, mon frère a monté la première banque de... avec un de ses amis, ils ont monté la première banque de microcrédit au Chili, justement parce qu'ils ont vu un article dans Le Monde qui parlait du microcrédit dans les années 80, à l'époque où c'était totalement inconnu, et c'est cet article qui les a inspirés, pour dupliquer l'initiative. Et de fil en aiguille, cette, cette banque a permis la création directe ou indirecte à peu près de 100 000 emplois. Et finalement, euh, c'est le journaliste qui a écrit l'article dans Le Monde qui a, qui a permis en fait, de changer la vie de 100 000 personnes. Ensuite, il y a eu ce tour du monde, tour du monde de l'espérance, où l'idée c'était d'aller découvrir le monde à, à travers nos yeux et pas ceux de la caméra du JT de 20h, qui avait tendance un peu à me déprimer. Donc on est parti avec deux copains euh, faire ce tour du monde. On a passé ben, en tout peut-être deux ans à, à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 On, on, on les prend en, en pleine figure tous les jours euh, dans, dans les médias. Quand on est rentré, on a écrit un livre qu'un éditeur nous a commandé. Et, euh, et le livre, en fait, a, on a fait une soirée de lancement et qu'on a eu 3500 personnes. Et là on s'est dit, waouh, wow. <rire> il, il y a une attente en fait du public qui veut qu'on leur parle de ce qui marche, des solutions, des initiatives positives. Le bouquin est, est sorti dans les meilleures ventes, ce qui n'était pas du tout prévu parce qu'on n'était pas des grands écrivains. Mais on s'est dit, euh, pourquoi pas continuer, amplifier ce, ce, ce mouvement. Souvent les, les gens nous disent, mais euh, c'est un problème de formation, c'est-à-dire qu'en fait, on...